Avec le chassé croisé des vacances ce week-end, beaucoup d'usagers ne comprennent pas et certains se sentent pris en otage. Anis, Peggy Ramani et Christine Guerra. On veut un service minimum, on est devant les grilles, hein, on est pris en otage. Quand on est encore pris en otage, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on puisse être pris en otage comme ça. On est vraiment pris en otage et ça, c'est totalement inadmissible. On est encore pris en otage, comme d'habitude. Ils font ce qu'ils veulent. C'est toujours les mêmes qui sont qui pris en otage, quoi. Moi, je trouve ça inadmissible. C'est toujours les mêmes qui sont pris en hein. fait comme on dit. Qu'est-ce bon, que oui, je dis de plus hein.